Silas, Curtru, Nécro, Elise. Bon, Nécro, ça n'a pas été up. Nécro, ça n'a pas été up. Curtru, Kurtru, ça n'a pas été up. Silas, c'est toujours OK, je pense. Et Elise, c'est plutôt pas mal. 5 d'armure, en vrai. J'aime bien l'idée d'Elise. J'aime bien l'idée d'Elise. Ouais, 5 d'armure, je prends Elise. Je pense que sinon, je pense que si elle n'a pas d'armure, je préfère Silas quand même. Salut Joker, Joker Food. Salut Fichou, ça fait un bail sur BG. Ah bah il faut que tu remettes, faut que tu t'y remettes pour le coup. Pourquoi t'avais arrêté Quelle magie trouver Ok. Donc on va plutôt essayer de se projeter dans la taverne 3. Après, on, est, on peut rester au-dessus taverne 2, ça dépend des cartes. On va prendre le token ici. Oh, il a pas Murloc. Tellement agréable. En vrai, il y a pas mal de gens qui se plaignent sur Twitter en ce moment de la méta avec les Murlocs. Et c'est vrai que quand il y a Murloc. Encore il y a toujours mecha et Bet qui peuvent contrer Murloc mais quand t'as Murloc et ni mecha ni Bet ou qu'un seul des deux... Ah là là franchement parfois il y a en top 5 t'as 5 Murlocs, quoi. Là c'est cool il n'y a pas Murloc. Je disais surtout pour toi. Quoi ouais. ah, Moi je joue tout le temps à Battle Grand 1 hein, pour le coup. Parce que t'as raté les streams mais... <rire> c'est pas de ma faute ça. Oh! Ah, dur. Dur parce que super fort. Dur parce que super fort. Euh... Je pense que ça s'achète parce que c'est vraiment vraiment strong. Après, on perd un peu de pièces. Est-ce que ça a du sens? On détruit, on va dire, notre curve d'aller taverne 3. Il y a quoi en 3? Il y a Uran Mecha. Il y a les dragons. Ah mais c'est trop fort En vrai c'est trop fort hein. Double client c'est trop strong hein. Un, un, un, non on fait pas la curve Pour un mais pour deux oui Clairement okay. On achète ça et ça, on achète ça Ouais ça marche hein. On vend... Est-ce qu'on vend les deux chats ou les deux comme ça En vrai plutôt les deux gros Les prochains tours on fait deux plus 3, plus 1 Comme ça si on achète l'autre le... chat On peut le garder en main Ok, j'aime bien l'idée et on l'a remis dans le pool, donc on peut le tripler. Tu vises le top combien cette saison bah, Cette saison ne compte pas en termes de points. Il n'y a pas de classement à la fin du mois. Enfin, euh, le classement ne qualifie à rien. Euh, mais j'aimerais bien faire 14k. Je pense que les 14k, ça est... ce serait un beau... Euh... Ce serait pas mal. Après, cette saison, c'est la saison où je vais jouer à plein de jeux. Euh, pour le coup. Enfin, à plein de jeux. On va dire que je vais tryharder... BG et Marvel Snap. Et 13k, ce serait bien. Alors que les 3 saisons passées, j'ai fait vraiment full, full BG. En tryhard du moins. Merci Flappy Pour. Merci infiniment. C'est très gentil. Merci à toi. Ton soutien. Ok, nice. Donc. Quoi vendre deux chats bah, Il fallait il fallait que j'ai un mana flottant pour pouvoir activer les Generous Client. Bon, les, les, les quêtes sont horribles, c'est bien dommage. Jouer 6 dragons ou bêtes. Dépenser 20 d'or. Bon, on va sûrement dépenser 20 d'or. Ouais, Ah ça c'est pas bon. Ouais. On va prendre le, le dépenser 20 d'or. On va up. On va acheter ça. On va garder en mimine. mine et Puis voilà. Comme prévu. Voilà, on a prévu le play et il se passe. C'est important ça. C'est mieux de bien jouer en faisant exprès que de bien jouer sans faire exprès. Ça veut dire que si tu joues bien sans faire exprès, c'est que la chance a eu de l'impact dans ta game. Là, la chance a pas tant d'impact. Marvel Snap, c'est vraiment bien. J'ai pas testé encore, mais j'ai vu tes vidéos, ça donnait envie. Bon, on va pas vraiment en parler. Là, c'est un... un live sur Battlegrounds, mais c'est un jeu qui est exceptionnel. Et pour ceux qui aiment Hearthstone, bah, ils vous aimeront forcément Marvel Snap, parce que ça a été créé par le créateur d'Hearthstone et. Et tu sens qu'il y a du Hearthstone dedans et, et en fait ce que Hearthstone devait être au départ. Bon sauf que Hearthstone c'est sur l'univers de, de WoW et là c'est sur l'univers Marvel mais en gros à la base Hearthstone devait être ça. Enfin bref, c'est un jeu exceptionnel qui a va cartonner, je pense comme Hearthstone a cartonné. Donc là derrière on fait 6, vous voyez on veut juste on va pas 6. Donc ça fait 6, 7 et 8, 6 et 7. 13, 8. Donc c'est bon en termes de quête. La question c'est qu'est-ce qu'on va chercher avec le chaton. Euh, qu'est-ce qu'on va chercher Ah non on est à 11 là. Au prochain tour on est à 8. 8. Non, parce que je suis bête. Parce qu'en fait, j'ai pas compté le mana plein. Il y a un mana floating. Donc, de toute façon, on va quand même chercher un 5. Ou alors, on j'ai pas trop envie de décaler mon ombrelle. Là, il manque combien Il manque 9. Donc, en 9, on y est. Si on fait 7, plus chat, plus pouvoir. Ou alors, on décale. Mais c'est quand même 8 PV, c'est beaucoup. Moi, je jouerais BG jusqu'à ma mort. Ah bah moi aussi mais on plutôt BG jusqu'à la mort de BG. A priori j'espère mourir après, <rire> après l'extinction de, de BG. Même si le jeu a encore 20 ou 30 ans, j'aimerais avoir plus que 20 ou 30 ans moi. Ouais en vrai dans la 5 il y a quand même des choses cool. Après en 6, il y a évidemment il n'y a pas Murloc, donc le fait de, de pouvoir jouer peut-être avec le fort mobile, c'est incroyable. Il y a les Uran qui sont fat. Ah je sais pas En fait les archétypes big ils sont tellement cool quand il n'y a pas Murloc Ils sont agréables à jouer en plus Voilà après on se fait un peu taper Un poco Poco oh là là, je prends cher là Oulala oh là là, ça fait mal ça aussi Oh lolo Oh lolo oh Bon Ça peut dépendre de mon adversaire à vrai dire Parce que là je commence à être très bas en PV Renzo To, avec un triple, je lui propose un up et on avise. Nous, on le fait déjà, c'est sûr, mais après, on voit. Euh, merci, Witzy, pour le prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi. Là, je sais pas s'il si l'a vu, mais on fait le petit chaton triste. Triste est malade, a priori. On compte jamais nos points de vie euh, avant combat. Hein. Il faut compter les points de vie après combat. Donc là, on n'est pas à 30. Si jamais lui ne pas, on va dire qu'on prend 10, donc on est à 20. Donc là il faut considérer qu'on est à 20, donc notre. En fait notre euh, play doit être calqué sur ces 20 et pas sur ces 30 PV, vous voyez l'idée Ça c'est important. Donc 20, est-ce que 20 ça a du sens d'aller chercher un taverne 6 à 20 PV Qu'en pensez-vous Ça me paraît un peu risqué. Ça me paraît un peu risqué. Ouais, ça me paraît un peu risqué. Ah, c'est cool. Oh rejetons non Bah, non. On va prendre mécatank. Est-ce que c'est bien de camoufler mes tank Bah en vrai ça nous fait souvent gagner le combat. Parce que j'ai deux dots de mécatank. Attends mais j'ai pas la quête 19 sur 20 Ah waouh ok. Bon oh, ça change rien j'ai quand même les dots Ok ok Ah dans ma, dans ma tête j'allais avoir la quête ok Merci Rodark du 65 Merci beaucoup pour le soutien C'est gentil Ok Ça c'est pas mal mais on n'est pas trop dans cet archétype là Je pense qu'on va juste up Up and pass J'aime bien up and pass quand même Après je peux vendre pouvoir ça a peut-être du sens. Comment on le plaît en vrai. Tant pis pour eux. Ou alors on le fait au prochain tour. 9. Pouvoir. Et pour cela il faut gagner le combat. Bon, je pense qu'on va faire le pouvoir. Euh, Kangor. Kangor c'est plutôt cool en vrai. Avec ça et ça. Surtout qu'on peut le camoufler. L Heureusement, c'est pas dingue. Heureusement, c'est pas dingue. Ah Heureusement, c'est pas dingue. Et euh, Minirag, Minirag, c'est pas trop mal, mais Obran avec ça, avec Minirag, c'est un peu faible. Art. Je pense que je vais prendre l'apprenti que je vais camoufler. J'aime bien l'idée, en vrai, de faire ça. L'idée, c'est de jouer plutôt Mecha, je pense. Avec, euh... ouais, j'aime bien mon petit board. Autour bon, tour d'avant, comment on pouvait faire En fait, il fallait prendre le rôle pour avoir les 8 PV. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le plus 2, plus 4, ici, avec le rôle, mais on avait plus 8 PV sur Mecha -tank. Donc c'était mieux, ça nous faisait sûrement gagner le combat. Bon, là, vous voyez, j'ai voulu parler et essayer d'expliquer le, le propos et la, la, la, la théorie, mais ça m'a fait faire une erreur. Bon, désolé, c'est quand même de ma faute, hein. je dis pas que c'est de la vôtre. Ok. On est derrière mais on va prendre que 8 donc ça c'est plutôt chouette Boom Et on prend même moins que prévu Bon il a déjà son or volé hein, ce vilain Très, très cool Très très très très cool ça On sait pas ce qu'il joue Dragon Taverne 3 On sait des dragons Taverne 3 Ok Doc qui Bon Fort Mobile c'est une très bonne carte Mais je pense qu'on va plutôt partir sur casseur On veut cliquer ici Pour le pouvoir Je pense qu'il y a des bonnes choses à avoir en 3 L'adversaire il avait quelques trucs qui nous intéressaient Bah un truc en vrai Que mecha tank après, ça fait toujours des pièces. Oh, super. Oh, wow Ok, wow. En vrai, c'est wow. Euh... Bon. Ça va où ça casseur il est pas sûr de mourir Après mes carreaux ennuyeux c'est quand même la base Mais je pense que c'est quand même ça Je pense qu'on va protéger le poisson J'aime bien ce play hein. Franchement c'est cool hein il va ramener le casseur et l'apprenti Donc là on va plutôt cacher le poisson je pense Comme ça il est vraiment Il ramène vraiment tout très souvent ah, C'est stylé là J'avoue que la compo elle est trop cool La compo est vraiment vraiment cool Allez, ah, il sait pas trop ce qu'il fait ça, une... Bon ça c'est une quête qui est revenue c'est vrai que cette carte là elle était intéressante avec ce genre de compo Un peu Baron, Mama, etc. Bon. Ah, le Deflecto est une excellente carte. Nous allons l'acheter. Euh... Ouais. Ça, c'est cool en vrai. Pas sûr. Est-ce qu'on ferait pas juste un Up ici Franchement, on est tellement gros. Je pense qu'il faut en profiter pour Up. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut pas de Deflecto Feu Non dans cet ordre là je pense après on peut faire ça ça revient au même bah c'est peut-être un peu mieux ouais c'est bien là ça nous permet de up vous voyez donc on est pas mal du tout maintenant on peut faire le pouvoir week pour essayer d'avoir euh, casseur doré bon, de toute façon maintenant on connaît la compo hein. baron doré casseur doré euh, déflecto déflecto est meilleur que mes carreaux donc double déflecto euh, apprenti Kangor, je crois. Et... Euh... Poisson doré, euh, c'est pas vraiment possible. Enfin, si c'est possible, mais... <rire> pas dans ce setup-là. Mais en vrai, c'est possible. Ça peut arriver avec Tess, par exemple. Bon. Taverne 4, avec Anarchie. Ketun. Dragon, on sent le gars qui, ouais, genre euh, fait sa compote quoi. Sa compote dans son vieux chaudron et puis. Mais bon, on a, est on vraiment une très très belle, euh, très belle compo là sur un T9. Franchement, parfois euh... enfin, en late game t'as presque ça. Elle a beaucoup de PV mais on a beaucoup de magie. La magie c'est supérieur au PV. Oh le vilain homme. Et Doki En vrai, trop cool le poids. A... Oh, j'ai cru qu'il allait taper dans le poisson. Bon, après, il n'y a pas de mort, donc il peut pas prendre un milliard. Il faut prendre 15 quand même. Donc la méta s'accélère. Parce qu'en fait, notre compo elle est forte tout de suite. pour ça aussi que c'est bien de passer 6. Comme ça, ça accélère la méta, ça met des dégâts en plus. C'est hyper important. Est-ce qu'on essaye de tripler mecha tank C'est pas fou. Je vais cliquer déjà ici. Je prends l'info. Fort mobile. Bah, fort c'est bien avec Casseur. Et sinon c'est pas très bon. Après l'arène Monted n'est pas une bonne carte non plus. En vrai l'arène sera toujours meilleure qu'un client généreux je pense. Je vous à lui. Bon Je le prends, ça mange pas de pain. Est-ce qu'on essaye d'avoir un mechatinque doré Je crois pas. Hein. Je crois que dans cette taverne, il faut aller chercher les cartes de cette taverne. Hein. Bon, le hara fonctionne pas avec ça et ça. On laisse tomber ça. Euh, faucheur fonctionne pas avec ça et ça. Faucheur ça marche avec hara parce que sinon il est trop placé tardivement et en général il a pas de, de sens. Donc voilà. Faucheur hara, faucheur pas apprenti. Ok. Euh, lui joue des mechas. Je pense que ma compo, elle peut gagner sans rajouter de choses. Contre mecha, client généreux, je le remplace pas pour une mounted. Contre un truc big, oui, mais pas contre mecha. J'aurais pris Leroy. Ah, par, par rapport au poisson. Ah, L'idée, c'est quand même pas de jouer mounted et de, pas, de jouer que des mechas. Je vais prendre le mecha tank parce que là, j'ai que 3 pièces. Donc, autant faire un achat utile. Euh, je pense pas que ça ait du sens, donc je vais juste prendre le mécatin qu'elle gardait en main et rester comme ça. Ara mieux que Kangor. Ara mieux que Kangor. Ara mieux que Kangor. Euh, je suis pas sûr. Non. Bah en vrai, avec le poisson, je crois pas. Hein. Ah non. Peut-être l'apprenti faut le mettre avant euh, mecha -tank. Mais bon ça n'a pas d'incidence mais... En vrai le 226 il est chiant, il grignote Ça hein. n'est pas grand chose mais il grignote Il les ramène en 6-6 Ah bah ouais Il fait le trigger du Kangor Ah ouais mais c'est incroyable Non mais c'est incroyable il fait, le le bah ouais, il fait le trigger du Kangor Et en même temps En fait c'est ring. Donc il fait d'abord Ah mais c'est bizarre en vrai Si c'est ring. En fait c'est ring Mais Déstructuré Vous voyez Comme une tarte au citron C'est incroyable Bon Ok Grâce peut-être que. pas fou, hein. Grâce numéro 2. à la place de ça et de ça. C'est chelou, mais la carte est chouette. Après, la carte ne va pas finir dans notre compo. Ouais, c'est dur. C'est dur, dur, dur. En vrai, grâce au bot, on va pas. C'est dur. En vrai, on va jamais jouer avec. Hein. Non, on roll. Le seul... En fait, c'est trop dommage qu'ils aient enlevé le baron du jeu. Hein, Bob Oh, waouh. Ok, on va l'acheter, la, ça. On va virer ça. Un serviteur de perdu, une pièce Bienvenue dans la résistance de Megarouille. Ah. Ah. Est-ce qu'on essaye de le tripler bah, En vrai le trip, ça nous fait un. un... Je pense que c'est ok de le tripler. Je pense que c'est ok de le tripler. Ça me parle. Non Baron est toujours là c'était une blague mais Vu que je suis pas drôle ça s'est mal... pas vu que c'était une blague mais... <rire> Nice Merci JJ Du 82 Merci à toi pour le prime Le rapport avec la tarte au citron Bah déstructuré T'as jamais mangé une tarte au citron déstructurée En fait Grèce au bot c'est un filler C'est genre juste un tour et puis ça dégage Lui il avait quoi Lui en vrai il a viré son, son fiche Après il a des menaces répliquantes qui sont quand même des excellentes cartes Donc si j'ai Murozon en plus il les a joué en flat Bon ça me va ça me va Par contre si on a pas de baron ça va commencer à être la mer noire Va falloir d'autres taunts peut-être D'autres casseurs please Donnez moi des cartes Give me some card, comme on dit. Ah, bien joué. ah flûte sérieux. des dragons. Ah, mais c'est un jeu de fruitio, hein. Ah, mais what the fuck. fait flutio je me fais, flutio, hein. je me fais... <rire> pas rien dire ce que je dis je me fais flutier hein. non, mais what wate what wate hein dischout à des un truc sur le baron tu as fait trembler l'univers bg ouais je suis comme ça moi je fais trembler les univers <rire> Pas de soucis, Rouya, t'inquiète. Par contre, tu vas me donner un baron, sinon je te tombe dessus. Hein. Cordialement, la direction. Merci, Romsic. Merci beaucoup pour le 13e mois de soutien. Merci infiniment. Tellement bien l'ombrelle de Théotard. De Théotard, <rire> Ouais c'est encore rentable d'utiliser le pouvoir parce qu'en vrai euh, la balle encore à 7 mana encore plus parce que je joue casseur et accessoirement graisse au bot. Donc oh, oui ça a du sens à 7. Bon pas si j'ai pas de graisse au bot. Mais j'ai plus de chance avec le pouvoir qu'en faisant des rolls. Hein. Bon je suis derrière mais j'ai pas baron donc euh... Oh vilain-homme oh, ça change rien en vrai. Vilain-homme. Oh non mamie, mais toute ma vie. Traf. Ah j'ai pas, j'ai pas de peau, non pot hein. non no hein. peau. Pourquoi ça ramène un au Graysobot est mort avant le casseur. Oh. Chelou, hein. <rire> ah non, Gra avant le token en fait. Grèce au bot est mort. Ah non, mais c'est bizarre. Ah ouais, Grèce au bot est mort avant le token. Bon, est-ce que je pourrais arrêter de, de rien trouver comme carte Zut. De à vous là, là, là. Je pense que je vais roll, mais je vais pas faire pouvoir juste parce que je cherche baron quand même. Et qu'il y en a un. Il y en a plein en vrai. Ouais. Ah c'est pas sérieux, même ça j'en ai pas vu. Voilà bah, c'est un peu tard maintenant. Please mais... les gars. J'ai pas... Ah bah je crois que je vais prendre le dynamiteur. Hein. Le gars il est à 24. Euh... Tant pis hein, mais... Normalement il faut être pragmatique dans la vie. Hein. On fait ça first. Ça n'a pas de sens. Look, look. Et lui il récupère le boubou. Il redonne à lui. Ah non, il récupère le boubou lui. Ça, ça pète. Ça fait boubou sur lui. Pas boubou sur lui. Et en fait, si boubou sur lui, donc boubou boubou. Incroyable. Ah, j'ai vu zéro baron. Mais le placement est beau. La, la... Pff, le problème, c'est que notre board, il a vraiment pas... Il s'est pas amélioré depuis 4 tours. Hein. Merci rom c'est gentil. Ah là là, zut. Est-ce que je gèle menace répliquante Non, non, non, non, non Sérieux, on est tour 13, là Tour 14 au prochain tour Faut, faut qu'on récupère ce baron Ah, c'est incroyable hein. Ouais, je sais pas, Bob, je sais pas. Ouais, je pense que je suis devant. Ouais, je suis devant. Je suis pas large devant. Hein. Je suis quand même devant. Boom. Boom. boum Oh, waouh, c'est quoi ce hit effroyable Ah, voilà. Nice. Boom pomme Paume. Boum. Aha, Vous n'avez pas dit le mot magique oh, ça fait gagner là oh, Ça fait sûrement pas perdre. C'est pas mal. Ah quoi que. On pourrait arrêter de taper dans le gars à droite s'il vous plaît. Merci. Bon. On survit. Une victoire en somme hein, quand on est à 8. Euh... Lui en vrai avec Baron mais je... Je le pète en deux ce gars sérieux. <rire> no joke hein. Avec Baron je le pète en deux ce gars. En vrai si j'ai Baron je suis top 1 là. Comme mes adversaires c'est des endives. Euh, ok, ok. On veut ça contre lui Ouais, on est mort, hein. Franchement, Bob, il a été horrible avec nous. Là, cette game-là, mais j'ai jamais vu un Bob aussi énervé, quoi. Bob, il m'a fait beaucoup de mal dans cette game, sérieux. Ah, j'avais tout, en vrai, j'avais un spot de Jésus. Franchement, j'étais Jésus, là. Mais Bob, il aime pas Jésus, je crois. Tra. Il est athée, Bob, hein. Ah là là là là là Franchement. Ouais, mais là, en vrai, c'était un game top 1 easy. Hein. Franchement, t'imagines le setup que j'avais J'ai fait un turbo up. Non, mais sans blaguer, cette game, j'étais presque sous le temps top 1. Là, je vais perdre, mais c'est vraiment une game qui était, pour moi, sincèrement, 100% du temps top 1. Genre, j'avais un baron, j'avais un autre casseur. Il y avait casseur aussi. Je jouais un casseur. En plus, il n'y avait aucune de mes, aucun de mes adversaires. Jouer les mêmes cartes parce qu'ils étaient tous dans des compos Bon lui il avait un baron mais Ils étaient tous dans des compos euh, taverne 4 Je compote des mechas j'essaye de tenir Nous en jouant quelque chose d'au-dessus d'eux En termes de, de, pop, bah, de power leveling aussi hein, clairement En fait on les aurait éventrés Genre vraiment c'était une game où c'était 100% d'expérience. hein Ah c'est trop frustrant parce que Ouais je répète, mais franchement, cette game là elle était 100%. Il n'y a aucun adversaire qui a créé des choses débiles. Encore s'il y avait un gars, je sais pas, avec mecha, avec... Genre, soit une ménagerie massacreuse dorée, soit... Et encore, c'est nul, mais... Soit mini rac doré, bran, et le gars, il part en combo avec des élèves, et il arrive à monter des 150-150. Ok, GG. Il n'y avait pas de pirates, mais tu pouvais toujours jouer des bigs, des big Uran avec des gros duo dynamiques. Ok, GG. Et là on avait le poisson, en vrai quand t'as le poisson en plus avec l'ombrelle qui le protège, genre vraiment le setup il est parfait, c'est dommage. Trop oh, dommage.